j'ai fait deux ans de CAP charcutier traiteur, euh, 2008-2010, après j'ai enchaîné sur un an en boucherie, donc j'ai deux CAP déjà, et, euh, et donc là je voulais finir mon parcours en fait par, par la cuisine, d'avoir un parcours assez complet dans l'agroalimentaire. On a une bonne liberté je trouve ici, on nous embête pas trop, on nous apprend bien, c'est une bonne école c'est un bon centre de formation. En fait.